Bonjour, alors, myope, hypermétrope, astigmate, presbytie. est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire et euh, quels sont les résultats sur, euh, sur la vision quand on n'est quand on pas atteint, parce que ce n'est pas une pathologie, euh, mais quand on a ce défaut visuel Alors, on va commencer par le myope. Le myope, c'est le plus facile, entre guillemets, il ne voit pas de loin. Alors, de plus ou moins loin selon le degré de la myopie, et euh, évidemment, selon le degré de la myopie, le flou est euh, plus ou moins important euh, de loin. Alors, quand on parle de loin, euh, ça peut se situer à partir de 2-3 mètres, évidemment, euh, sur la route, les panneaux, etc. Alors, euh, pour savoir euh, vite fait euh, si vous êtes myope, c'est facile, il suffit de, de regarder si euh, quand vous lisez quand vous voyez de près hein, parce que le myope voit bien de près euh, vous avez la même netteté que sur les panneaux euh, sur la route euh, ou les, les affiches que vous pouvez croiser c'est assez facile maintenant l'hypermétrope l'hypermétrope lui euh, voit clair mais au prix d'un effort musculaire plus ou moins important là aussi selon son degré d'hypermétropie et donc le but étant euh, de de rétablir une vision nette, si vous voulez, sans effort. Donc là, évidemment, comme je l'ai déjà dit, l'effort est plus, un, plus ou moins important sur, sur la vision de loin, je parle, selon le degré d'hypermétropie. Et comme on fait aussi un effort pour voir de près, quand ça se rajoute, évidemment, ça peut provoquer en plus des maux de tête. Si vous avez une certaine hypermétropie, plus l'effort nécessaire à la vision de près, ça peut être un peu gênant. Ensuite, la stigmate. Alors, la stigmate, lui, c'est ni de près ni de loin. C'est-à-dire que partout, à toute distance, euh, la stigmate, euh, déforme, son, son œil déforme légèrement euh, les objets qu'il regarde, selon un certain axe, plus ou moins de manière importante selon le, le degré d'astigmatisme. Et euh, donc, quelque chose de rond est déformé, on va dire, de manière un peu ovale, selon euh, un axe. Ça, ça dépend de, de chacun. Et maintenant, la presbytie. Alors la presbytie, c'est physiologique, c'est le fait d'avoir les poids trop courts quand on a besoin de lire, ça intervient à partir de 40-45 ans. Euh, ça touche tout le monde. Et euh, là, c'est juste le pouvoir musculaire de l'œil qui euh, diminue. Il n'arrive plus à faire la mise au point de près. Facile aussi à diagnostiquer puisque là c'est facile alors, vous avez besoin de beaucoup de lumière vous avez besoin de tendre les bras pour voir quelque chose vous grossissez le téléphone etc etc alors c'est pas parce qu'on est myope qu'on ne peut pas être presbyte. c'est pas parce qu'on est hypermétrope qu'on ne peut pas être presbyte. et on peut cumuler toutes ces choses les deux choses qui ne se cumulent pas c'est la myopie et l'hypermétropie l'image soit elle se forme devant l'œil, soit derrière mais pas les deux à la fois ou alors dans un cas très très très particulier voilà, et eh bien écoutez, on a vu les principaux défauts visuels, on n'a pas parlé des pathologies, ça c'est encore autre chose, et eh bien écoutez, si vous voulez faire un test de vue, n'hésitez pas, à vous passez chez Atoll à Istre, je vous souhaite une excellente journée, au revoir